Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 26 avril 2021. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel Soleil, principe de vitalité, et en plus il y a une pleine lune, en plus il y a un pluton qui arrive rétrograde, il y a plein de trucs. Soleil, principe de vitalité qui est en Taureau, hein, il est euh, premier décan du Taureau, bon anniversaire, mais premier décan du Taureau. Donc, qui euh, est gâté, et qui est protégé, qui a cette, euh, cette force d'énergie, de volonté, d'optimisme, de, de, si on veut. Moi, j'aime bien quand on raisonne de façon positive, vous le savez bien. Euh, donc, qui bénéficie plein pot de cette énergie solaire Attention, parce qu'il n'y a pas que le Soleil qui est en Taureau en ce moment, il y a Vénus qui est en Taureau, il y a euh, Mercure qui est en Taureau, il y a Uranus qui est en Taureau, ça commence à faire, euh, 4 planètes en Taureau, ça commence à faire costaud. 4, c'est 40% du thème en fait, 40% du ciel. Qui est gagnant <rire> Je sais que c'est ce qui nous intéresse tous. Alors, on va commencer par ceux qui sont gâtés par 4 planètes en même temps qui me veulent du bien. Il y a mes taureaux, super, mes capricornes, super, mes vierges, pareil, et puis ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, mes poissons et mes cancers, vous, vous 5, Là, la période dans laquelle on évolue, dans laquelle euh, tout se place, est une période globalement protégée, protégée sur plusieurs plans, ça qui est intéressant. Protégée sur un plan euh, de confiance en soi, parce que les curseurs remontent quand on a une bonne influence solaire. Protégée également en matière de communication, parce que le, le, le verbe se fait plus fluide, plus, plus arrangeant, plus doux, hein, dans un signe comme le taureau. Euh, attention, euh, ceux qui ont mercure en taureau, il n'y a qu'une chose qui ne supporte pas, faut connaître, faut savoir, c'est qu'on hausse le ton. Si on lève le ton sur un mercure en signe de terre, très globalement, c'est un truc qu'ils ne comprennent pas. Les signes de feu peuvent, par nature, être un petit peu plus, dirons-nous, extravertis dans l'expression. Hein, les mercure bélier, les mercure lion, mercure sagittaire, on monte facilement le volume, on a tendance à passer avec chaleur, parfois avec force, hein, un peu de forcing, même ça peut arriver. Mais les mercure en signe de terre, ça marche pas du tout. On dit le feu brûle la terre. Il faut vraiment avoir ça en tête. C'est un truc qui marche d'un point de vue individuel, je vois ça tous les jours, moi, en entretien. Quand on ne se comprend pas, souvent, c'est que le temps employé, la façon dont on communique, ce n'est pas tout à fait la mieux synchronisée. Donc, tout ça, on s'adapte. Il faut piger le truc. Donc, excellent pour vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel Il y a... Mars, l'énergie de la volonté qui est rentrée dans le signe du cancer. Quand Mars est rentrée dans le signe du cancer, alors l'énergie prend une couleur un peu particulière dans le signe du cancer, Mars, parce que son signe de maîtrise, il est en face, en Capricorne. Hein. Il y a des endroits où Mars est très beau, Bélier, Scorpion et Capricorne. Donc quand Mars est dans un signe qui n'est pas son signe de maîtrise naturelle, hein. qu'est-ce que ça engendre Ça peut donner très globalement de l'énergie qui est en dents de scie. Hein. Mars subit l'influence de la Lune dans ce signe, donc on a la pêche de Troyes, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Bon, c'est un truc à connaître et à canaliser. Euh, très bon pour qui Très bon pour mes cancers, ça vous donne la pêche. Très bon euh, pour mes poissons, très bon pour mes taureaux, très bon pour mes vierges. Attention, mes petits capricornes, du coup, vous prenez Mars en opposition, surtout les premiers décans. Si ça vous rend un peu speed et impatient, c'est un peu normal. Voilà, hein il y a un afflux d'énergie. Après, il faut, de... faut... faut gérer, il faut pas se laisser embarquer dans des trucs qui vous absorbent et qui vous fatiguent et qui vous vident de votre énergie. Il faut essayer d'être un peu dans l'économie. Et puis, ceux dont j'ai pas parlé, ce sont mes scorpions. Mars, c'est une de vos deux planètes maîtresses. Mars, et Pluton. Hein. Pluton, la passion, elle est au fond des choses et j'en passe. Je reste très sub sur l'explication de Pluton volontairement. Et puis en même temps, il y a Mars pour mes scorpions, qui est l'action, la volonté. Et bien Mars, lorsqu'il est en cancer, comme c'est le cas, il forme avec vous 120 degrés, ce qu'on appelle un trigone. C'est un truc très protecteur qui vous permet de canaliser beaucoup mieux vos énergies. Euh, c'est vraiment, vraiment quelque chose de très utile pour vous. Et puis, je n'ai pas parlé beaucoup de mes signes d'air et puis de mes signes de feu. Pourquoi Parce qu'actuellement... Les planètes les plus rapides, celles dont je parle, hein, Soleil, Mercure, Vénus, Mars, sont dans des signes de Terre pour l'essentiel ou en signe d'eau pour, euh, pour l'action. Donc vous, qu'est-ce que vous avez C'est un, un peu chacun son tour. Vous avez toujours en toile de fond, gardons le bon côté, ce sont des cycles. Hein, dans, dans, dans trois semaines, on, ça va encore beaucoup évoluer. Euh, qu'est-ce que vous avez pour, avec Jupiter, la chance, et Saturne, la vision à long terme ces deux gros morceaux du ciel sont toujours dans le signe du Verseau. Et lorsqu'ils sont dans le signe du Verseau, ça permet de, de, de, de voir plus loin que le bout de son nez avec Saturne, et ça permet de voir le bon côté des choses pour mettre en place des projets à plus long terme, avec plus d'expansion, pour qui Pour mes signes de feu et pour mes signes d'air. Avec surtout, surtout, pour mes Verseaux, pour mes Gémeaux, pour mes Balances, pour mes Sagittaires et pour mes Béliers. Voilà, mes petits lions, en ce moment, c'est vrai, il y a les deux gros morceaux en face en opposition, il y a un gros paquet de planètes en taureau, ne tirez pas trop sur la corde, mes lions. Hein. Je dirais, levez le pied, doucement, chaque pas, un pas après l'autre, de manière à me gérer toutes ces planètes qui vous stimulent, qui vous poussent, qui vous dynamisent, mais en même temps qui risquent de faire passer le cap de la fatigue et de l'excès, c'est juste qu'il faut surveiller, sinon il n'y a rien de trop dramatique dans votre ciel. Voilà, c'est dit. Deux autres points, deux autres points particuliers, il ben, y a la pleine lune mardi, quoi. La pleine lune mardi, attention, je le refais, ben, je ne vais pas être redondant avec l'horoscope, euh, comme elle est en début taureau euh, de mémoire à 7 degrés, euh, un signe, ça fait de 0 à 30 degrés, hein, de 0 à 10, c'est le premier décan, de 10 à 20, c'est le deuxième décan, de 20 à 30, c'est le troisième décan. Voilà, tout bête. Donc, premier décan, là, dans l'axe, taureau-scorpion pour la pleine lune. La pleine lune, donc, il va... Agacé parce qu'elle arrive euh, le mardi à 3h33, heure solaire, donc ça fait en gros 5h30 heure de Paris. Euh, Qu'est-ce que ça donne Ça donne un mardi matin un petit peu tendu pour mes taureaux, mes scorpions, mes verseaux et mes lions. Vous quatre, mardi matin, on fait tout en douceur tout on ne brusque rien du tout voilà puis ça passe vite dans la journée 13 degrés jour, vous savez bien elle évolue très vite le soir hop hop on passe à autre chose allez je vais vous parlais d'un dernier truc auquel je voulais faire référence je vous en ai parlé un peu la semaine dernière c'était le soleil je vous ai parlé lorsqu'on est né avec le même signe ascendant que son signe solaire le signe de l'horoscope, c'est le signe solaire le signe ascendant c'est la ligne d'horizon c'est vraiment l'image qu'on projette de soi et j'ai mis en avant le côté extrêmement moteur que cela induit, que ça influe lorsque l'on est né avec le soleil qui est juste après l'ascendant, ce qu'on appelle la maison 1, la première maison. La maison, c'est les déclinations du ciel en secteur, en séquence. Tout simplement, qui concernent et qui induisent des zones, des zones d'intérêt, de, des zones de polarisation. Lorsqu'on est né à midi, par exemple, comme Louis XIV ou Napoléon Ier, ben le besoin d'aller vers la lumière il est plus important, c'est tout bête. Hein euh, voilà, ce sont des angles comme ça qui, qui colorent encore davantage l'orientation vers laquelle on, on, on tend dans la vie. Et puis lorsqu'on est avec le soleil sur l'ascendant, sur l'horizon, ça donne un côté plus péchu, plus volontaire, plus autonome dans la vie. Il y a plus de professions libérales, de chefs d'entreprise, de gens qui euh, vont un peu l'aventure qui construisent, qui ont besoin d'être leur propre maître, chez qui le libre arbitre est plus marqué, ça qui est important, le libre arbitre est plus accentué. En revanche, maintenant je vais vous parler de cette même position du, du soleil qui est très proche de l'ascendant, mais juste avant l'ascendant, juste avant l'ascendant, juste en fait, euh, jusqu'en le soleil vient de se lever, tout simplement le Soleil vient de se lever, le Soleil arrive là, il est ce qu'on appelle en Maison 12. Et la Maison 12, ça intrigue beaucoup, beaucoup, beaucoup ceux qui s'intéressent à l'astrologie. Pourquoi Parce que le Soleil bénéficie, ou n'importe quelle planète en Maison 12, d'une poussée, d'une poussée, d'une poussée extrêmement dense. En revanche, le risque, c'est de pousser jusqu'à la casse, de pousser jusqu'à l'échec, de pousser jusqu'à l'obstacle, de pousser jusqu'à l'épreuve. C'est, euh, euh, comment dire, on, bon, Louis XVI avait le soleil en Maison 12, par exemple. On a euh, deux présidents de la République ou élus, là, qui ont des soleils en Maison 12. Donc, on peut monter très haut, très vite, hein, de façon extraordinairement puissante, toute la difficulté avec ce soleil, qui représente le dernier cycle avant les saisons, avant le printemps, ça correspond au poisson en fait, hein, euh, fonctionne merveilleusement bien si on est dans l'utile, dans l'abnégation, dans le détachement, dans la secondarité, dans l'évolution verticale, en consistant à être tout simplement euh, euh, dans la simplicité, dans l'utile aux autres. Là, mon soleil en 12 il est merveilleusement heureux. En revanche, si on monte trop dans la quête de lumière, trop dans le besoin de, de, de rayonner, ça peut souvent être... Euh, compliqué de se maintenir sur la durée. Donc rien ne vaut, lorsqu'on a le soleil en 12, de passer des crêtes dans la vie où on, où on évolue comme on l'entend, et accepter dès le départ de ne pas s'acharner jusqu'à l'obstacle. C'est une subtilité de la maison douce comme ça qu'on la gère très bien. Voilà, c'est dit. Bon, voilà, je voulais vous faire un petit coucou. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, merci pour vos gentils petits mails, plein de gentillesse. Euh, voilà, moi, j'aime bien, ça me fait plaisir, suis, ça me touche, je suis vachement sensible à ça, tout simplement. Hein. Voilà, une Vénus balance, donc euh, moi, les trucs gentils, je suis vachement sensible, et puis, euh, c'est glé. Bon, allez, on se dit à la, très vite, à la semaine prochaine. Merci, merci beaucoup.